On met les lunettes de soleil Et on va être parti pour le Titchus Oh putain je sens la fièvre du Titchus Qui monte en moi euh, Qui, qui, qui est-ce qui vient de rentrer dans le, dans le bureau là C'est moi Ah ouais t'es comme ça toi Ouais ben, en fait euh, je me suis tiré une bûche Tu te sers une bûche Ouais ben, en fait c'est un exposition québécoise pour dire euh, que tu prends une chaise Ah tu prends pour t'asseoir. Eh Vous avez tous décidé de me péter les roubignoles avec vos accents là Qu'est-ce qu qui se passe Alright, I'm gonna show you guys. I'm, I'm in pro League. Me, I'm uh, Mary. Oh, Mary, really Ce soir, on veut, on veut, on veut manger l'adversaire. On a faim. 6-4 va vous noter, vous. Votre réputation est en jeu ce soir, les gars. <rire> vous voulez des bonnes notes Jouez bien. Oui. Vous voulez gagner Gagnez. Les en bas de rouquin. Euh... Roux, euh... Pourquoi ils vont ban rook Pourquoi ils ont ban Je sais pas, on s'est tous concertés, on apprécie... Si, euh, si quelqu'un joue avec Merry, il ban rook forcément. Bah vous êtes des enculés ou quoi <rire> <Ouais. rire> C'est pas le meilleur opérateur, c'est pas le meilleur agent quoi. J's... Dans mes mains, c'est le meilleur. Je les ai invités. On va pouvoir y aller un jour, je pense, on va terminer vers 3h du mat' On peut jouer tous les agents Ouais, tous les agents. Même lion. Bah oui, même lion. Blitz. Putain C'est quoi The cette The question con <rire> On va tous avoir un moins un déjà. <rire> a ah, vu le mec qui note, hein, franchement, euh... moi ouais, je là. le trouve pas ouf perso. Hein. Ouais, c'est vrai que. Ouais, <rire> c'est le mec, il est dépassé, quoi. Comparé à un certain Mérieux. Bah ouais, la légende. Là, je crois qu'il a rejoint le stream, là, il a remplacé. Euh... Non, j'ai refusé l'offre, ça me faisait chier. Ah non. <rire> Ouais, Allez, on banne Ibana. D'accord. C'est notre ban. Pas notre ban. Mais après. Mais, ils vont euh... ban Mira, ces gogoles. C'est l'attaque. Eh bah, ben, ils vont ban Ibana. Rakhal, bah tiens. Oh. Comme j'avais dit. Vers qui on va, qui on va noter. Allez, dites-moi ce qui pue. C'est nul. Euh, lésion, ok. Oh, on l'a vu le petit liaison, hein On chope le top et on essaie de tirer le main. Bah je crois qu'on passait par Blue. Ah dommage. Pourquoi il a pas plus d'écale lui Il serait tellement mort. Ah mais mes touches sont pas faites. Commencez sans moi. Génial. Mais t'as le Bah ouais, bah commencez quand même sans moi. Au niveau du poumon, là on est vraiment pourri. Pourquoi rester sur l'objectif en début de round alors que tu peux aller gratos casser au minimum un ou deux drones. Ça me fait plaisir, c'est l'équipe de mairie qui a l'air de se faire saucer, et ça c'est un, un truc qui me fait extrêmement plaisir. Avec Jäger bleu. Après, il est toujours là. Et la note s'il vous plaît sur le Lésion on note le Lésion c'est parti Entre 5 et 6 Entre 5 et 6 vous avez choisi la note finale ce sera le 6 Euh Moi j'ai voté pour moi ça on va, pas, on va pas se mentir J'ai mis 4 demi. Ouais parce que faut s'étendre au début Le aim était pas ouf sur le mec au niveau de la scène Après ça allait c'était pas non plus complètement dégueulasse mais quand même, putain, rester sur le site, on peut quand même un peu aller chercher un ou deux drones. En règle générale, à moins de tomber sur une vraie hache main, on peut aller se mettre dans des endroits où on peut en 2-3 secondes revenir sur site. On va aller sur Pelios. le Tatcha. Bon, si son pote dronait, le face check est pas trop dégueulasse. J'espère qu'on allait dromener quand même au niveau de cet endroit. Ce serait bien. Il a eu la cam. Aucun contrôle sur la verticalité. Et on se fait sécher par un C4 préplacé. Dans les bacs. Ouh du coup, euh, est-ce qu'on peut noter le toucher? Ouais, ouais, ouais, on peut noter. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais il va prendre la sauce. Hein. Oh, Momomotus Et vous avez choisi de donner la note de 3 On est d'accord Waouh Waouh Et vous avez mis la note 2 de... Oh Égalité parfaite entre 1 et 2. Alors ça c'est rare. Ah non, 2 a gagné. 79. Bim, dans ta tronche. Bien wège, ouais, je... bien wège. Ouais, je... euh, moi j'ai mis un peu plus, j'ai mis 3. Bon, euh... C'est là. C'était un peu tricky. Voilà, 3. Mmh, qui est-ce qui fait des kills Zargun, on a fait. Coquit, on a fait. Sushi fan club, on n'a pas fait. h main. h main. Oh. Ah, c'est bien, t'as pris une info, mais. Ah ouais, t'as pris une info, poulet, mais. Est-ce que t'étais prêt à prendre la revenge sur la mort de ton drone Pourquoi ne pas être rentré dans la première salle Puis après, une fois que tu t'es aperçu qu'il y avait personne, y aller à tâtons. Une, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Plutôt que de droner jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui, de toute façon, va péter ton drone et du coup, tu sais plus vraiment où il est. Faut resserrer les taux. Oh là là là là là là là là là mais qu'est-ce que c'est que ça qu'on est en train de nous faire voir ce soir Oh là là là là là là c'est pas du beau Rainbow Six hein Oh là là il va se faire sécher quoi quoi Oh là là là là là là Oh là là il a pas de viseur mais qu'est-ce que c'est que ça là c'est le Oh là là Lottie sort dehors Oh là là il le loupe comme une et il rentre et il traverse à côté Oh là là là là mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe ce soir là vous nous avez décidé d'oublier de, de, tous les cours, vous avez décidé de, de, de tout foutre en l'air. Oh là là là là là là, Dozy, Dozy, Dozy Oh si c'est Dozy, il fait aussi. <rire> Excellent. Euh, du coup, on note, on note qui en fait, parce que c'est allé tellement vite dans, le, dans les échanges de qui c'est qui, qui, qui fait le plus de merde, que je sais pas, on note la H. Non, non, euh, le aim et tout, ça a l'air d'être bon, on a, on a une capacité derrière, mais machin, mais on perd son drone le premier on on sait pas on sait pas où il est en fait hein. le premier on le perd comme sûrement pour aller euh, chercher des informations qui servent à rien et puis derrière on fait comme d'habitude comme tout le monde dans Rainbow Six, c'est-à-dire euh... ah bah je vais aller dans cette pièce y a personne là y a personne là y a personne là y a personne là, y a personne là oh y a quelqu'un bah mais toi tu es là donc qu'est-ce qui va se passer euh, tu as pris l'information qu'il y avait quelqu'un dans le meeting mais y a un trou de retard bon bah en fait tu sais plus s'il est dans la kitchen et le temps que tu rentres dans ta tour c'est si ça se trouve il est déjà repassé dans le dining donc ça sert à rien avancer vous voyez ce que je veux dire ou pas Alors Vous avez mis la. Oh là là là là là Ouais ouais ouais ouais non mais je suis d'accord. C'est le festival hein. pour les raisons que j'ai expliquées. J'ai mis la note de 3. Il y avait la règle de 3 et il y a la note de 3. Pour les raisons que j'ai expliquées. Allons voir Scoffman. Après c'est une mira donc euh, bon ça va pas être le truc le plus excitant mais essayons de. de, de, de, de... Voyons déjà s'il y a une mira qui a été mise au bon au... endroit. Au... Au... Au... Au... Au... Ben voilà, on fait des petits trous, des petits trous comme il faut avec la mira. On va les placer, on va les placer. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Déjà ça te donne déjà quelques points ça. Au moins, il a mis ses miras. Pas en début de game. D'abord les renforts, ensuite il a mis ses miras. Il a fermé une petite porte. Il prend l'information de savoir qui est tombé. Il regarde la trappe. Il a regardé les caméras. Il était sur site. Il a que ça à tout ça. C'est déjà pas mal. Déjà il vient d'avoir plus de 3 là pour moi. Il va aider son pote. Il fait attention que ça ne bouge pas. Pour le moment, du côté de Scoffman, c'est pas trop mal. Va-t-il aider son pote Non, il sait qu'il y a une deuxième grenade qui va arriver, forcément. Voilà, oh il n'est pas con, il ne va pas. Oh non Ouais, c'est pas mal ça. Bien joué. Dommage, à gauche, il l'a pas vu. Ah la musique dans la porte s'arrive, c'est des moments Et ils viennent de se prendre 5-1 dans la gueule. Je crois que c'est le seul qui a, se, qui, a, qui a passé la moyenne. 5 et demi Et on est d'accord. En même temps j'ai regardé, mais j'étais d'accord avec vous. J'ai eu peur. Oh non, j'ai mis otage. On le met en otage, on les prank. On voit s'il voit ou pas. Non. Ouais, y'a un mec à minon, il veut pas. Prank. Go prank. Vas-y. Ok, d'accord, ça marche. Okay, c est c est prêt, la game hop là, hop là, hop là, hop, merde, là hop, hop là. là. What c est c est Non Have ah, fun. Tachanka, ok. Non mais il veut faire l'intéressant. Ah ouais, silencieux. Ça regarde, le mec il veut faire le mariole, mais il va se faire défoncer. Il va se faire défoncer la rondelle. On va noter le Tachanka qui a voulu faire le blaireau. Et on va lui mettre une note compris entre 1 et 0. Et vous avez mis 1 un... J'ai pas, hein. pas noté le Tachanka parce que j'ai dit entre 1 et 0. Ça fait 0,5. Hein. Donc il euh, n'y a pas besoin de le mettre avec la crème. Hein.